Bonjour chers abonnés, euh, chers euh, followers, ici Lambert ici. J'ai trouvé quelque chose d'un peu surprenant au niveau de LiveGood, c'est vrai, ils ont dit ici dans leur plan business, regardez ici. Ils ont dit ici que on peut ne pas parrainer et avoir jusqu'à 2047 dollars. Mais de vous à moi, beaucoup d'entre vous vous doutez de cela, n'est-ce pas Bon, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible et n'ont pas tant. Et c'est ça, c'est vraiment révolutionnaire. Regardez ici. Euh, je vais vous montrer. Regardez ce compte-là. C'est un compte, un euh, fuel que j'ai parrainé. Euh, que j'ai parrainé personnellement. Qui a utilisé mon lien pour s'enregistrer. Et qui bénéficie de mes parachutages. Bon, euh, je vous informe que regardez ici. Moi, je, je suis rentré le 18 mars et j'ai pu enrôler 77 personnes. Donc, une telle position, tous ceux qui me sont liés à terre, cette position peuvent bénéficier du parachutage. Il y a même encore quelqu'un qui est encore plus rapide que moi ici. Vous voyez cette position-là, le md le leader MD1, il a 138 personnes en 48 heures. Donc, ces gens de personnes-ci, euh, ces gens de personnes peuvent vraiment vous aider. En 48 heures, il a 138 personnes. Sa performance dépasse tous ceux qui sont ici dans cette liste. Lui-là, sa performance dépasse tout le monde. Donc, si vous avez la chance de tomber en bas de quelqu'un comme ça, vous avez déjà parti. Alors, regardez ici. Je vais vous montrer ici. On est dans le bas côté de cette position que j'ai parrainée. OK? Et puis... Euh, Regardez dans My, on appelle ça my Referral, c'est-à-dire ceux qui l'ont parrainé, pour voir s'il a vraiment parrainé. Regardez là, il n'a jamais parrainé quelqu'un. Rien, ici. Il n'a jamais parrainé quelqu'un. Et on va aller voir dans son team. Cependant, son réseau est rempli ici. Regardez là, niveau 1 est rempli, niveau 2 est rempli. Et le tableau, le fameux tableau qui est ici sur le plan business là, ce fameux tableau là, ce fameux tableau qui est ici où on dit que ceux qui n'ont pas parrainé peuvent avoir leur réseau se remplir et avoir 2,5% sur ceux qui payent 10 dollars par mois jusqu'à la douzième on peut être payé jusqu'à avoir ouais. un cumul de 2047 dollars par mois. Quand le tableau est totalement rempli, mais avant que ça ne se remplisse, ils vont commencer à gagner de l'argent. J'ai fait des vidéos là-dessus. Ce tableau-là, le monsieur, là son réseau à commandant se remplit, ça m'étonne. Je vais vous montrer son réseau. Regardez ici, on est dans son back office. Regardez là, ceux qu'il a enrôlé, il n'a enrôlé personne. Et comme il est mon downline, il est dans mon downline qui reçoit des parachutages. Et puis ceux aussi de mes uplines aussi, ce n'est pas moi seulement. Euh, regardez dans son team, on va voir dans son powerline. Son powerline dit qu'il a, regardez ici, powerline, d'abord, powerline, ceux qui sont venus après lui, 30 000 personnes sont venues après lui depuis son adhésion. OK. Il est rentré aussi le 18, comme moi, le 18, euh, le 18 mars, comme moi. Et 30 personnes sont venues après lui. Et on va voir ici maintenant dans son. Euh... Comment on voit ça même? C'est ça ici, non? C'est ici. Non, ce n'est pas ici. On va voir celui-ci, voilà. Celui-ci qui montre le tableau. Regardez, le gars, son tableau est rempli jusqu'à... C'est vrai, ce n'est pas rempli correctement. Mais, hey, les gars, regardez ici. Niveau 1, deux personnes. Niveau 2, 4 personnes. Ça, c'est normal. Niveau 3, 8 personnes. C'est aussi normal. Il n'y a pas plus que ça qu'il doit avoir ici. Niveau 4, 16 personnes. Ça aussi, c'est normal. Le niveau 5, il doit avoir 32 personnes. Il a... Il a euh, 30 personnes, mais c'est pas mal, non, en une semaine. <rire> hey, les gars, le niveau... <rire> prénom, non? Le... Son niveau 6, 25 personnes, celui qui va avoir 10 dollars par mois. Un niveau 7, 14 personnes. niveau 10, 12 personnes. 17, 33. Ce sont 4 ici. 16 ici. Ah, les gars, on laisse quelque chose de... Leur concept est un peu révolutionnaire. Hein hein Essayez d'analyser ça. Et donc, ça me surprend. Alors, je sors de son back office et je vais aller rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Donc, regardez là. D'abord, on va aller calculer avec le logiciel que j'ai créé combien d'argent il peut avoir par mois avec ça déjà. Voilà le tableau que j'ai créé. Regardez ici. C'est le logiciel que j'ai créé qui est là. Ok. Donc, euh, on va prendre ça pour travailler. Alors, on va remplir le tableau ensemble. OK? Euh, niveau 1, 2, 4, 8, 16. Les quatre premiers niveaux, c'est bien rempli correctement. Donc, 2, on le fait ensemble, hein? 4, 8, 16. Il a fait, il est dans sa deuxième semaine. Maintenant, le niveau 5, niveau 5, il a combien de personnes? Niveau 5, il a 30 personnes. Donc, mettons 30 ici. Il n'a jamais parrainé. <rire> niveau 6, niveau 6, il a 25 personnes. On le fait ensemble? On le fait en direct? 25 personnes. Niveau 7. Niveau 7, il a 14 personnes en deux semaines. Bon, vous qui n'avez, vous ne voyez rien dans votre back-office actuellement là, c'est normal. Hein. Si vous avez un bon parrain, que tant qu'on n'a pas encore fait une semaine, c'est dans la deuxième semaine que les, les parrainages, les parachutaires vont apparaître dans votre back-office. Donc, vous ne pouvez pas voir ça dans la première semaine. Ce n'est pas possible. Même vous, quand vous parrainez, vous ne pouvez pas voir ça dans le tableau là. Ce tableau -là, vous ne verrez rien dedans dans la première semaine. Il faut passer dans la deuxième, il faut que la semaine de du, du samedi au vendredi, passe quand vous allez aborder l'autre semaine que ça va apparaître. D'autres disent que ah je vois, je ne je vois pas. Non, ça ne peut pas apparaître comme ça. Ce que je vais vous montrer à le table qui est ici, hein? un view, euh, non, comment on appelle ça, matrice tree, ça ne peut pas sortir comme ça dans la première semaine. Donc, les parachutages ne peut pas apparaître chez vous comme ça. Donc, il faut passer, il faut continuer. Le huitième niveau, donc là, le septième, c'était 14. Le huitième, c'est 12. 8e c'est 12. Hey, c'est supprimant ça. <rire> Neuvième c'est 17 C'est bon, Ce n'est pas pour ne pas parrainer. Hein. Voilà. Je vous montre que ça marche parce qu'ils ont dit. 17. 9e, 17. C'est pas mal. 17. 10e Dixième, 10e 33. Dixième, 33 Et 10e, 33. 11e, ce sont 4. Normalement, c'est plus que ça. Hein. Ça devrait être plus que ça. Ce sont 4 personnes. Et puis, son dernier, comme il n'a pas parrainé, il est limité à la 12e ici. Donc, 12e, c'est combien de personnes 12e, c'est 16 personnes. 16. 60 dollars par mois. Mais ça, ça peut payer sa mensualité, non Jusqu'à à la fin de l'année. Déjà, il n'a pas parrainé. 60 dollars par mois. Chaque mois, il a 100 dollars. Et ça n'a pas resté comme ça, puisque c'est à plein continue de parrainer. Et si vous avez un parrain comme MD1? <rire> D'accord, je m'arrête là. C'était juste pour montrer cette petite surprise là. Pour montrer qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore bien... Maîtriser. Moi, je ne savais pas que ça pourrait se remplir comme ça. Maintenant, je vais vous montrer chez moi. Moi-même qui suis le appline, je vais me rentrer dans mon back-office vous montrer pour moi. Alors, moi, je vais rentrer dans mon back-office. Ça, on est chez moi. OK? Je vais venir dans Team. Et je vais voir mon arbre généalogique, mon arbre de, mat de, mat de la matrice. C'est ça? Chez moi, regardez ici, donc chez lui, moi mon réseau est ouvert jusqu'à la 14e génération, donc je suis euh, quoi? Je suis gold, non? Voilà, gold. Je crois que ceux qui ne sont pas 14e, c'est gold. Oui, quatorzième, je suis plus rempli que gold. Donc, on va remplir ensemble chez moi. Niveau 1, 2. 4, 8, 16 c'est bien rempli. Euh, niveau 5 c'est combien chez moi Niveau 5, niveau 5, 32 c'est bon. Normalement niveau 5 prend 32 places. Ici il prend 64 places. Niveau 6, on doit prendre 64, alors que chez moi c'est combien 59. 59, il reste euh, 5 personnes pour faire 64. Donc 59. Niveau 7, combien 47. Je suis dit à 77 dollars, c'est pas mal. Non, pardon, c'est pas fini. On va mettre ça On tout ça à 0 d'abord. On passe à nous mélange. Tout ça à 0, Niveau 7, 47. Niveau 8, 19. Niveau 8, 19 personnes. Bon pas fameux, mais c'est pas mal quand même. Euh, niveau 9, 18, donc 19 et plus 18. On est déjà à 51 dollars par mois, c'est pas mal. Niveau, 17, niveau 10, 17. <coughs> niveau 10, 17. Niveau 10, 17 personnes. Niveau euh, Niveau 11, 33. Niveau 11, 33. C'est pas mal. Ils en 3 dollars. Niveau 12, 64. Niveau 12, 64. 64. Wow. Et niveau 13, 16. Niveau 13, 16. Niveau 13, 16 personnes. Et enfin, je suis limité au niveau 14 à cause de mon grade de gold. Une seule personne. Ça, c'est grâce au parachutage. Hein? Je vous dis ça aussi. Une seule personne, ça me fait 84 dollars par mois pour le moment. Alors, je crois que vous commencez à comprendre cette affaire. Il y a des gens, quand j'ai publié ma première vidéo, ils sont là encore. Restez là. Hein? Restez là. Quand vous avez des opportunités, on vous informe. Restez là dit encore, encore. <rire> Pendant que Dieu vous donne des opportunités, vous êtes là où criez encore, encore. Donc vous les encore. Vous êtes informés. Nous en avance. Bonne journée à vous. Ciao.